Bien aimés dans le Seigneur Mbotan Abisso. Euh, bonjour, Shalom, Bilobosoland Abisso, partout, place Bozali. Bozan a les avertis, comme d'habitude, Bato Bamonaki, vidéo, tout ça qui, dernièrement, tout le bac, qui, que, Tosaki, n'a pas projet, monsieur, soutenait au bon, qui donc la coulisse. Là, maintenant, nous voulons. À venir vers vous puisque la musala oyo et tout change la c'est pour venir avec puisque c'est un message que nous recevons du Seigneur et ces messages être réellement aussi partagé annoncé c'est pourquoi tousa koya chaque fois ce qui colla sur le cambou la moté matua kanongo verbino puisque nous nous croyons, nous croyons que euh, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est vraiment une mission au Yusenga. faut tout propager la bonne nouvelle, puisque tout ce qui va a quitter, moyen moyens changer, tout ce qui va y arriver, c'est la va y arriver. Puisque la... Donc, le, le, le premier pas, c'est qu'il va y avoir un problème, il faut comprendre après, il faut que le temps soit, c'est que le destin, c'est qu'il va y avoir un problème, c'est qu'il va y avoir un problème. Vraiment, cadre y a une mission au Yoseu et Zali, des bonnes titre de toutes les nations des disciples, hein, des disciples de Yeshua Pourquoi ». Pourquoi Tolobi tout cela a engoboyé? Puisque nous avons compris que, ou eh bien nous nous avions remarqué que beaucoup de gens au propager la bonne nouvelle deux fois basaka mentionné il y a faire des nations des disciples c'est pourquoi vous avez la a prolifération il y il y assemblée prolifération il y a y façon bien religion même il y a puisque chaque il y a un combo na yeshua et vous allez remarquer même dans la bible que Paul donc au sol a à comme qui n'est pas bon en anzambé tant comme qui appelé par Yeshua azagina batu na simanae mais jamais à tika dénomination moko boye tant tika mouvement moko boisez na combo nae à Paul c'est Pierre pendant moko Jacques pendant moko alors c'est pour dire que bisseba en anzambé normalement bute autres ans langonamokili après avoir été sauvé nous devions nous plutôt nous nous devions sauver aussi d'autres gens c'est à dire tant yo obi qui s'est mis, qui s'est battu sous le bazar, qui s'est battu sous le monde qui tellement mal sous le bazar, qui s'est battu sous le qui s'est battu sous le bazar, qui pour continuer, n'est-ce pas, qu'on véhicule un message tout bêngi, un message christocentrique, un message qui est centré sur la, donc sur Hamashia, un message qui est centré, n'est-ce pas, na nouvelle naissance, un message qui est centré, n'est-ce pas, ça fait même partie à une euh, partie à une mission, nakata les averti, tu as dit qu'au na mokele na bango, tu as dit qu'au coup de ni n'est-ce pas, na le Seigneur yeshua Alors na de première, euh, euh, donc, euh, Alors, faire, dans il y a « Faisons de toutes les nations des disciples », donc première émission de que qui a développé la nouvelle naissance. Il y a un sous qui a expliqué la nouvelle naissance entre guillemets, entre parenthèses, je veux dire « Mbota Mayasika »,« Isali fait Nini ». Alors, pour ce faire, il y a « Faisons de toutes les nations des disciples », nous avons toujours la mutu-mocro-tobatubi balé et nous avons toujours Bongo pourquoi puisque je mérite que et donc mission-mocro interactive. T'obain dia boye puis plus tard peut au Sarrango, ils ont un mode vraiment live pour avoir la possibilité de toutes nos questions pourquoi pas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir à vous annoncer une présence yandé Kounganga Junior, à la Belgique frère Junior Botenaio. Bonjour mon frère, salut à tous. Non, des choux, hein, que son esprit nous guide et que son esprit puisse nous interpeller, nous enseigner dans toute la vérité. Donc, euh, salut à tous. Amen. Est-ce que par rapport à l'introduction dans la salle, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou quelque chose, au à ajouter Oui, oh je vais toujours ajouter quelque chose euh, grâce au Seigneur. Pourquoi nous, on le but, frère, tout ce qu'on fait, vraiment, il faut que ce soit euh, Christocentrique. Donc, on n'est pas là pour parler de nos vies, on n'est pas là pour parler de nos exploits, on est là pour parler de la part du Seigneur, c'est-à-dire... Un message qui vient d'en haut aussi. Pourquoi quand on, quand on voit la nouvelle naissance, on ne voit pas les choses terrestres, mais on voit les choses célestes. Alors, tout enfant du Seigneur doit quand même, ou alors doit vraiment être céleste. Pourquoi on doit garder ses yeux fixés vers le haut, on doit aussi avoir une vie qui reflète aux choses d'en haut merci beaucoup euh, vraiment dans beaucoup mon éthologie tout ça c'est en interaction par donc par audio bien sûr mais images de besoin mon avec les images pour nous illustrer comment tout ça la bête tout ça là vraiment avant que tout bande nous allons prier pour un petit moment où nous avons à Yeshua à conduire puis se son esprit prions Seigneur nous te disons merci pour ton amour nous te disons merci pour ta grâce nous disons merci pour nous avons donné cette, cette grâce, cette opportunité de parler de ta part. Yeshua, nous voulons réellement abandonner ces instants très sentiments. Guide-nous par ton esprit, laisse que nos connaissances tombent et que tout ce que nous avons comme euh, euh, philosophie ne puisse pas réellement primer, mais seul ton esprit puisse parler à nous. Et que mon frère et moi ayons le même esprit qui va réellement conduire tes tes enfants dans la vérité par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. La nouvelle naissance. M'bottama yassika. Et Zali, bon, moutonio se peut être à ça y'a au Kango déjà. Je, je, suis, je suis sûr, En hein, plus que Batoubalandaka, mais m'y on a mis sur la gamine Batoubaza déjà en Katia donc nakati nest y a y a y a religion nakati y a assemblée ba ndakou, bien sûr mais ba ba, ba manzambé, euh, mouke. mais du moins euh, je vais dire que terme ça moko, moko normal to gano, selon les idées ou euh, l'esprit va nous guider par rapport à ce passé pour c'est quoi en fait la nouvelle nouvelle naissance. La qui que frère junior avant qu'en gars ne est-ce que tu peux déjà commencer comme il a co selon euh, ce que le seigneur t'a mis aussi à cœur Bien sûr, frère. Bien sûr, euh, euh, grâce au Seigneur. Bien sûr, on va prendre déjà peut-être pour pouvoir mieux introduire euh, ces thèmes. On va prendre euh, on va prendre un passage qui, euh, qui va nous introduire directement dans notre thème. Un passage qui parle de de la nouvelle naissance. Donc on va aller sur euh, les livres des gens. Jean, Jean 3 à partir du verset 1er donc euh, je, prends, je vais lire la parole à partir de Jean 3 Jean 3 à partir du verset 1er Jean 3 1er mais, mais, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui va lui auprès de Yeshua de nuit et lui dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Yeshua lui répondu, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître Yeshua a répondu, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, donc là, je m'arrête un peu au... Au verset 5 donc donc c'est voilà dès là on, on, on voit on voit on, on voit que Nicodème qui était un, un docteur de la loi en principe il était censé le connaître puisqu'il connaît la loi là on voit quand même que les, les, les choses de l'esprit ça c'est voilà pour pour mieux le maîtriser ça, ça ne demande pas d'être intellectuel ça ne demande pas d'avoir des connaissances dans la tradition des hommes ça ne demande pas d'avoir de, de, une culture générale hum, euh, aiguë, pas du tout, mais ça demande plutôt d'avoir euh, voilà, un, un, un langage spirituel, de pouvoir comprendre les langages de, les langages de Dieu pourquoi? Dieu ne parle pas un langage humain Dieu parle un langage qui est spirituel et qui est également céleste, donc on voit quand même qu'ici euh, Nicodème voulait comprendre, il, il, voilà il avait vu le miracle que Jésus avait, avait, avait opéré, et lui voulait comprendre comment, comment, comment voilà euh, savoir par quel moyen euh, on, on pouvait aussi, on pouvait aussi euh, être aussi efficace. D'où Yeshua a lui répondu. Enfin, on, on voit que Yeshua a, a, a, parlé à, a, a répondu à Nicodème, c'est-à-dire que pour, certainement, si c'était lié par rapport au miracle que Yeshua opérait, il fallait d'abord être spirituel, il fallait être euh, né enfin, il fallait, il fallait euh, d'esprit, il fallait naître d'eau et d'esprit. Quand, quand on parle être, être, euh, on parle la naissance d'eau et d'esprit, L'eau, c'est la parole, et l'esprit également, c'est la parole. Donc, euh, pour pouvoir comprendre tout cela, il fallait déjà être céleste. Et quand en, en étant terrestre, on ne pouvait pas comprendre ce que Yeshua disait. D'où l'incompréhension de Nicodème. Il a posé la question, comment veux-tu qu'un homme qui est des années puisse y renaître Il n'avait pas compris que Yeshua a parlé plutôt d'une un, naissance qui ne dépend pas d'un parent, il ne dépend pas d'un homme ou d'une femme, mais d'une naissance qui dépendait carrément... De, de, de, de Dieu lui-même. Pourquoi La naissance d'en haut, c'est une naissance qui est, qui, voilà, moi, je, je le définis d'ailleurs comme une grâce. C'est une grâce de la part du Seigneur. Pour moi, c'est la, la deuxième étape. Après, après, chaque, après conversion de, de tout enfant du Seigneur, après ta conversion, c'est là que le Seigneur peut t'engendrer d'en haut. C'est-à-dire que, tiens, le Seigneur, quand même, te transporte. Pour moi, c'est aussi un, c est, c est, c est une transportation. Voilà, le Seigneur transporte ton esprit il est fait à, à sa manière et il fait selon sa parole afin que tu puisses être que, que, que tu puisses te démarquer des personnes qui sont terrestres que, que ton comportement ou ta vie puisse refléter vraiment la vie d'un véritable disciple voilà donc euh, je vais peut-être m'arrêter là pour, pour, pour l'instant frère. Je t'ai vraiment fait la parole, ensuite on continue. Voilà. Donc euh, là, le frère, euh, a tu expliqué, Nabi en hein, par rapport à Vio au à Moutou, à qui docteur Aloua, au Tobing, du Nicodème, un pharisien. Donc, à qui, n'est-ce pas, besoin, hein, besoin, euh, après avoir euh, constaté la véracité, n'est-ce pas, la parole dite à miracle y a Yahshua, à soi qui des cieux retourne vraiment que bon, puisque comme bo bo bo bo bo yebi bien soit n'importe quoi expliquer déjà que message y a est qui basé ou bien est qui n'est-ce pas canalisé ou bien est qui focalisé sur le royaume des cieux. il Y a encore l'attente bien la catégorie évangile, évangile lincolo ba la bonne nouvelle. Ça dit une bonne nouvelle. Maintenant, comme hier Colo a été pour nous macamamuki au lui il était venu, n'est-ce pas, pendant, euh, pour nous que l'absolution, n'est-ce pas, la vie après. La vie, la vie après cette vie que nous avons, la vie après la mort ou bien la fin de toute chose. D'où il a fallu maintenant que tu wana le concept a le royaume des cieux. C'est-à-dire, même temps que tu as écouté, Yeshua a commencé ses prédications par euh, Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors maintenant, si pendant ça ça il y a des décisions bien plutôt il y a des conditions j'allais dire il y a des conditions où mou il faut à respecter pendant à kota bokonzali kolo maintenant le monsieur Nicodème étant docteur il y a donc il il y a loi il faut que la loi il y a moïse concept il y a le royaume de cieux n'y était pas ce qui est là qui a quand même comment a ko tou que na ya ancienne alliance ben na n'est-ce pas il y a, y a euh, comment dire il y a écrit il y a prophète bien écrit il y a donc il euh, loi il y avait pas n'est-ce pas concept de nouvelle naissance bien il y avait pas concept il le royaume de Dieu pona kota kuna maintenant yeshua il donne la réponse à nicodème par rapport il y a besoin alors que po kota bo konza il faut obota mayasika alors, maintenant, euh, frère, tu as expliqué, mais tout le monde, c'est quoi en fait la nouvelle naissance C'est quoi la nouvelle naissance C'est quoi une nouvelle naissance Puisque même Nicodème euh, n'avait pas compris, du coup, euh, quoi bah, mais comment est-ce que Moutou a dit qu'il y a déjà un Je ne sais pas, soit, frère, au-dessus, a quelque chose à dire, là, a, par rapport aux question ou avant qu'il n'y ait à répondre. C'est quoi en fait la nouvelle naissance C'est quoi Qu'est-ce qu qu'on appelle la nouvelle naissance euh, la nouvelle naissance, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, on va peut-être prendre c est, c est, c est, là, une référence par rapport au, euh, à ces passages qui dit. Euh, voilà, on va, on va les prendre ici na, na, euh, au verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'une une, une, une, une transformation spirituelle. C'est-à-dire les seigneurs transforment ton esprit. Les seigneurs, en fait, c'est aussi un moyen dont les seigneurs ton ton, ton, ton ancien être, la, la, la, ton, la, la, personne, la, voilà, la personne qui était avant est brisée par le Seigneur. Cette personne devient une, une nouvelle personne. D'où l'apôtre Paul disait Si, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est les machiais qui vivent en moi. C'est-à-dire, quand tu nais de nouveau, c'est-à-dire que maintenant tu es commandé par le Seigneur, tu es téléguidé par le Seigneur. Tes gestes sont réfléchis, tes intentions, ton comportement ils reflètent la vie d'un vrai disciple. Pourquoi un Disciple, quand tu n'es d'en haut, c'est à dire tu es doté de, de, des attitudes, les seigneurs te dotent des, des, des, des attitudes qu'il a des, des seigneurs te dotent même par rapport euh, aux fruits de l'esprit dont on voit sur euh, qui sont décrits dans dans 5 22. Donc hum. tu, tu, es doté des, tu es doté des attributs du Seigneur, tu es tu dois tu, tu vois tu attrapes la, la tempérance. Tu, tu, tu attrapes aussi la maîtrise de soi, tu attrapes aussi. Euh, là, là, là, là, tu, tu dois avoir la paix pourquoi on ne peut pas dire qu'on est né d'en haut si on est stressé, pourquoi le stress ne fait pas partie des attributs des enfants du Seigneur toute personne mmh. qui est née d'en haut c'est à dire, il, il attrape un comportement qui est exemplaire, un comportement qui reflète vraiment la vie d'un disciple donc c'est marcher dans la sainteté marcher selon l'esprit hein, sans, sans, sans pourtant rester, euh, rester euh, terrestre, vraiment survoler au, su, en même temps toute personne qui naît d'en haut, il survole un peu, il survole un peu tout ce qui est séduction de ces siècles. En fait, il, il, il vit en contre-courant. On voit que échoue hein, en étant sur terre, il marchait en contre-courant. Pourquoi la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu Pourquoi ce cette, voilà, cette dicton est complètement, est complètement faux La voix de Dieu, c'est une voix. On, on, on, on voit que la parole nous décrit la, la, la, la, la porte large et la porte la, et, et, et large et les chemins qui mènent à la perdition. Et la porte nous, où nous, enfin du Seigneur, devons passer, c'est une porte qui est serré, resserrée, c'est une porte qui est, voilà, c'est une vie qui est conditionnée, c'est une vie de discipline, c'est une vie qui euh, c est, voilà, une vie qui reflète vraiment la volonté du Seigneur. C'est-à-dire, on ne vit plus selon nos désirs, selon notre, désir, selon notre chair, mais on vit selon l'esprit. Et c'est pas selon l'esprit du monde, on vit selon l'esprit du Seigneur qui est parfaite, qui est saine, on vit, on marche dans la vérité, on marche dans la sainteté, et surtout, on obéit au maître, on obéit au Seigneur Yeshua, car c'est lui qui donne la vie. Et voilà, ouais. frère. Donc, euh, je t'ai vraiment un peu... Euh... Oui, vas-y, vas-y, frère, finis, fini, fini l'idée. Donc, euh, on, voilà, on, on, on voit qu'on on, on, on vit une vie, vraiment, on a une nouvelle vie. Donc, quand, quand, pourquoi, pourquoi, pourquoi on, on appelle une nouvelle naissance C'est aussi une nouvelle qui vient en haut personne qui vit toute personne qui a été transportée en haut c'est à dire que toutes, tout, toutes ses habitudes terrestres sont mortes avec lui donc il, il attrape une nouvelle vie dont tu tu, tu renais en fait donc ton esprit est c'est une forme de régénération des de, de, de, ton esprit est régénéré euh, est son peut-être tu réponds, tu mais ben c'est des choses que tu as commencé à banaliser le Seigneur te brise le Seigneur te façonne le Seigneur te donne une forme pour que tu puisses rentrer dans, dans sa moule pourquoi la moule du Seigneur c'est une moule qui est qui est étroite c'est une moule où tu dois tu dois tu dois rentrer c'est pas une moule où, où tu peux bouger comme tu veux tu peux faire comme tu veux c'est une moule qui a qui, a, qui, a con, qui a qui est conditionnée qui a voilà qui euh, qui est voilà où, où, où, où tu, tu, tu rentres dans un et voilà, on, on rentre effectivement dans la sainte doctrine. Et la, cette cinq doctrine, c'est la, la sainteté, c'est la pureté. La sainteté, c'est aussi, aussi une manière d'avoir... Dans apocalypse c'est marqué dans, dans l'Apocalypse, ta robe, elle est blanche. Et tu, pour, et tu dois con, euh, continuer à tenir, à garder cette robe blanche en marchant dans la sainteté, en, en gardant sa parole. Et d'où la parole, c'est lui qui garde et celui qui m'aime gardera mes commandements. Donc, quand on est d'en haut, c'est-à-dire on garde les commandements du Seigneur. Et cette manière de garder les commandements du Seigneur, ça ne veut pas dire seulement garder, euh, ce n'est pas mettre dans, un, dans, dans, dans, un, dans une coffre fort, pas du tout. C'est entendre, entendre la voix du Seigneur, écouter la voix du Seigneur et surtout la mise en pratique, les œuvres. Les œuvres. Pourquoi même la foi sans les œuvres n'a pas d'importance Pourquoi euh, Voilà. Nos, nos, tes, tes œuvres vont refléter la vie d'une personne qui Obéir au Seigneur, la vie d'une personne qui marche tellement la volonté du Seigneur. Et voilà, frère. Voilà, donc, donc, je pense que le frère a été explicite, hein, a expliqué euh, donc en long et puis en large même, hein, donc concept de la nouvelle naissance. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Oh, il y a pas bas qui maintenant les Donc, c'est-à-dire la, la nouvelle, naissance, c'est c'est c'est une transformation complète de l'esprit donc ça veut dire une transformation donc complète de de ton être en fait il y a un anasukoyo bible et à bible c'est sur la Corinthiens 5 17 que ceux qui muta à mis ce qui mutu a communiquer à Christ il devient une nouvelle créature ou bien une nouvelle création ça dit c'est comme si tu es tu es recréé ça dit vraiment renaître dans donc renaître de nouveau yali ma kenon au commun mutu asika qui impudique au tic impudicité ceux qui adultère au tic a adultère ceux qui ceux qui je ne sais pas ceux qui voleurs au tic c'est-à-dire tout ce que tu faisais avant il faut comme vraiment en opposer avec ce que tu es aujourd'hui c'est ça même c'est que le frère parle, parle je veux dire par rapport il y 5 c'est pour montrer que il euh, y a il y a une opposition entre la nouvelle naissance et et l'ancienne comment euh, dire création c'est-à-dire la nouvelle créature et l'ancienne créature il doit y avoir une une différence batou bakomonango sans que yo même au forcer parce que s'au forcer comme hypocrite il faut pas ba bah, monango pas même même même, même, même, même tango zate ba vu que non non non c'est monsieur cette dame c'est vraiment un enfant de dieu toeba ki boitaninga komi boye alors c'est là, a euh, même pas namakasi na yo en fait c'est pourquoi Toko tout a sous question, mais quand est-ce que la nouvelle, euh, comment dire quand est-ce que la nouvelle naissance, naissance intervient dans la vie à Comment est-ce que Moutabo tamagaïsika? Frère, navez qui a quelque chose à dire là-dessus. Question à tout. Comme est que euh, comment est-ce que Muta Tamagasika comment on est de nouveau? Déjà, je pense que nous, euh, pour, être, pour, pour naître de nouveau, c'est-à-dire que cela ne dépend pas d'une volonté humaine. Ça, ça, ça dépend plutôt du Seigneur, mais tout en sachant, pour en arriver là, c'est-à-dire que toi-même la personne avant qu'il puisse naître de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une étape de conversion. Tu passes par la conversion, tu passes d'une un, vie païenne à une vie, on va, on va aller étape par étape, déjà deuxième étape, à une vie chrétienne. Pourquoi moi j'ai toujours dit, il y a toujours une différence entre un païen, un chrétien et puis un disciple pour moi, donc tu passes déjà d'une vie païenne à, à, une, à une vie chrétienne, c'est-à-dire une vie où tu ne pêches plus, donc une vie où tu, voilà, tu, tu ne pêches plus volontairement, une vie où plus ou moins tu es dans, dans l'obéissance de la parole. Et en se conduisant dans la marche, en, en, en se conduisant correctement comme il faut, et c'est là que le Seigneur va. En fait, la nouvelle naissance, c'est l'aspect. Le Seigneur qui t'est. Ça vient du Seigneur, en fait. C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est le Seigneur qui t'est né. C'est lui qui donne cette naissance. C'est lui qui, qui prend ton esprit. Il amène ton esprit. C'est comme si tu es sur. Voilà, tu en train. Euh, un exemple, hein, es en train de dormir, le Seigneur, il arrive, il prend ton esprit, il, te, il, il ramène ton esprit en haut, dans les cieux. Il te, en fait, c'est là qu'il façonne ton esprit. C'est lui qui t'est né de nouveau, c'est lui qui te donne, c'est lui qui t'engendre de l'esprit. Cela ne dépend pas vraiment d'une volonté, volonté humaine, plutôt, ça, ça dépend plus de la volonté de, de, de, de, de, du, du, du, du Seigneur lui-même. Et pour, euh, voilà, peut-être pour, pour expliquer un peu plus euh, cela, on va prendre un passage sur, euh, on va à Matthieu. Matthieu, chapitre 16, au verset, au verset 19. Hein. En enfin, fait, j'ai répondu à la question, mais je veux en même temps aller un peu plus loin encore dans la nouvelle naissance. Ici, on voit euh, le Seigneur euh, Yeshua a parlé à Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce qui tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et ce, que tu délieras, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc on voit ici, toute personne qui est née d'en haut, il les reçoit. Les... Donc on comprend quand même que ça, c est, c est, ça ne dépend quand même pas. pas que, enfin la parole ne dit pas quand tu es née d'en haut, tu prendras les clés des cieux, de, de, de tout ça. Non, c'est les seigneurs qui te donnent. Donc quand, tu nais, quand les seigneurs sont nés d'en haut, ensuite, il te donne les clés du royaume, les clés du royaume, c'est-à-dire euh, euh, les faits verts, euh, les, les, les faits verts de pouvoir aussi hériter du royaume de ciel. C'est-à-dire, c'est aussi une forme, voilà, on voit l'exemple, quand tu quand es en Afrique avant d'arriver en Europe, avant de passer par ici, quand tu n'es pas, enfin, pas résident européen, ni, euh, ni euh, enfin, tu n'as pas nationalité européenne, pour pouvoir arriver en Europe, il faut quand même un visa. Donc c'est un peu pareil, c'est pour pouvoir faire comprendre plus facilement. Quand on est d'en haut, c'est-à-dire qu'on reçoit un visa, on reçoit un accès un accès pour le royaume d'où On voit dans Matthieu 16, 19, le Seigneur parle à Pierre et que toute personne qui naît d'en haut, on reçoit les clés de la part du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous agrée en fait. Tu t'acceptes. C'est là qu'on devient même maintenant, on va passer au troisième étape. Tout à l'heure, on parlait de l'étape du païen au chrétien, mais là, tu devient disciple. Pourquoi un disciple C'est quelqu'un qui obéit, au commandement de son maître. Pourquoi Jésus a laissé des disciples et il n'a pas laissé des chrétiens. On connaît tous l'origine des chrétiens. Les chrétiens, c'est des chrétiens d'Antioche qui ont appelé l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient avec lui, chrétiens, selon les remasses, puisqu'il est ces gens, ils marchaient comme les machias Donc d'où on revient quand même sur notre sujet. Donc toute personne qui naît d'en haut, qui reçoit les clés de la part du Seigneur c'est-à-dire que tu reçois l'accès au royaume, tu reçois... Euh, ton, ton visa, les passes pour pouvoir être vraiment appelé disciple du Seigneur. Surtout, c'est aussi une forme, c'est euh, une garantie, garantie avec une nuance, une garantie tout en sachant que si tu gardes toujours ta robe blanche, pour moi, la nouvelle naissance, c'est aussi une garantie. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir hériter le room du, du roi de cieux. Voilà. Ouais, je la parole. donc ça cadre vraiment avec tout ce que je suis en train de dire ici euh, mon quoi dire euh, donc question ma euh, question vraiment Isaki pour quand est-ce que quand est-ce que cette nouvelle naissance intervient dans une dans la vie d'une personne n'accord quoi ajouter sous que tant au lobby déjà que Isali force naïveté, ça lui peut volontaire naïveté. Tout ça, no, je pense, il, il, illustration à chaque fois de l'obstacle. C'est comme un enfant, oh yo, à botami aye bakater mukola botami qui Ahébaka te mukoni na kobote tamapu ce c'est pas sa volonté à lui. En fait c'est c'est c'est ce si sont des parents, ce sont les parents de cet enfant qui décide ce qui moi na kobote ou pas. D'où ils ali force ya mutute, ya ali force ya mutute. Yango kabula ngouvme au salon ou mabien que tout ça na païen, tout ça na na na chrétien. Et puis Taulina na, na, na disciples, c'est-à-dire la mutu, la même personne il est en, il est, euh, en train n'est-ce pas de passer dans la transformation quelconque. C'est pourquoi tu le une fois. Tu as dit une nouvelle naissance et ali transformation complète spirituelle, bien de l'esprit, c'est-à-dire mutu vraiment. Oh tu qui que oh à côté qui a monimbongo mais tant transformer, mais Mais ce n'est pas la même chose avec la conversion. C'est pourquoi même avant qu'il nous ait la conversion, a dit que la nouvelle naissance ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de, de, donc, de Yeshua lui-même. Ça ne dépend pas de nous. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit ceci. Euh, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu te dis la place de la tu te dis place de Tu que, dans Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Yeshua. » Le Seigneur, en fait. À ceux qui croient en son nom. » Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé. Et il a il a il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De, donc de Dieu. C'est par là que ceux qui déjà ont nimié, ceux qui déjà ont confessé, dès déjà, tu sais comme si tu étais entré tu es au côté d'un gardien porte. Yokushikona la partie B, n'est-ce pas Il y a verset 13. lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'incolore, que ou bien devenir enfant de Dieu, puisque quand on dit devenir enfant de Dieu, on sous-entend que avant tu étais enfant de X. Ou bien, enfant, tu n'étais pas, avant plutôt, tu n'avais pas un père. C'est-à-dire, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te prend comme son fils. C'est-à-dire, au commis, moi, n'en au commis, sa fille, au commis, son fils. C'est-à-dire, tu nais de lui, au en fait. Au botami et pas Au botami, naillé Alors, cette naissance n'est pas, comment dirais-je, une volonté de l'homme. Ce n'est pas une volonté du sang, même pas ta volonté à toi. Dieu, on ne peut pas l'influencer au fait. puisqu'il voit tout ce qui se cache dans ton cœur. C'est à lui maintenant de te dire oui, donc je t'accepte. C'est pourquoi même Yeshua dira que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ça dit ça dit ils allent volontairement mon que non je vais suivre le Seigneur. c'est la histoire où il y a un jeune homme riche nakati il y a Luc. Alors que comment faire non non plutôt nakati il y a passage où avant tout comment la partie à jeune homme riche il y a un homme qui voulait suivre Yeshua, Yeshua alors dit que non y a il y a mais quand on a même na même circonstance musu dit que le papa n'ayé a dit « Laissez laissait le mort enterrer le mort yo yaka Oh, ça dit Yeshua sali a bengi sélection. Yango la parole dira que il y a beaucoup donc mais peu d'élus. Pour le une élection il faut Nzambe à à donc donc à chopner au feu, c'est-à-dire il faut donc au le kana moto il faut aborder la sika vraiment. Il y en a bail que la différence entre euh, se convertir, c'est c'est auto bengi le grec, batumi bavengo par des formes mais metania. Et ça dit, ils au renouvellement à penser. or la pensée n'est pas dans l'esprit. La pensée c'est dans l'homme, c'est dans la chair. C'est dans l'âme, c'est dans l'émotion. La pensée, c'est quelque chose qu'on qu manipulait en Europe. C'est-à-dire la, la, la, la nouvelle naissance est différente, n'est-ce pas, de la conversion aux Ali Moutou. Il s'est, n'est-ce pas, décidé de tout abandonner, mais il est là, il croit en Yeshua. C'est pourquoi vous verrez des gens qui se disent « enfants de Dieu » aujourd'hui, mais demain ils font des choses. Autrement, on tourne la question, mais est-ce que vraiment, est-ce que vraiment c'est ainsi qu'on a retourné à faire question. Est-ce que quelqu'un qui est qui est né de nouveau, il peut retomber à commis au païen hein oui. Ça c'est une bonne question, mais je pense que cette question, je, je vais peut-être répondre ça dans euh, d'une manière allégorique en disant, on, on, on voit, on va, on va prendre maintenant les, les contextes euh, église en fait. On voit que le, après, je, je vais arriver dans la réponse peut-être un peu plus tard. On voit que quand, quand on dit que toute personne qui est née haut, c'est-à-dire on, on fait référence à l'église du Seigneur. Pourquoi L'église du Seigneur, c'est une église qui marche, qui, qui reçoit la parole, qui reçoit des éclairages de la part du Seigneur, qui reçoit des illuminations et qui, qui, qui, qui reçoit également des révélations de la part du Seigneur pour t'éviter, pour t'éviter qu'il reçoit en même temps des interpellations de la part du Seigneur pour t'éviter à tomber dans le panneau, et pour t'éviter à tomber un peu dans, dans la séduction nécessaire. On voit qu'il y a plus, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils se disent qu'ils vont dans les églises, ils, sont, ils, ils ne changent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Et une, toute personne qui n'est d'en haut, moi, je vais maintenant je peux répondre à, la, à ta question, frère, quand on est d'en haut, on a une marche qui est exemplaire. Donc, on fait attention, on, on, on, on, on évite en on fait de pécher volontairement des uns. Hein, et on évite même de faire trébucher les autres, on est là plutôt pour conseiller les autres, pour interpeller les autres, pour aider les autres aussi à atteindre un but. On a tous un but, c'est aller, aller, euh, aller au ciel. Donc toute personne qui naît d'eau et d'esprit, pour moi, c'est aussi là qu'on reçoit en étant, en, en, en, en, en étant né d'en haut, en étant euh, né de nouveau, on reçoit aussi ce qu'on appelle les baptêmes. Les, les, les baptêmes du Saint-Esprit. Alors, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne marche plus comme un, un païen, on ne pêche plus volontairement, on observe les, par la parole du Seigneur et on la met en pratique. Donc, ma réponse est que toute personne qui est née d'en haut, qui est née de, de, de, de, de nouveau, ne peut plus revenir dans le monde. Pourquoi Il est doté d'un baptême du Saint-Esprit. Il est doté de l'Esprit du Seigneur qui l'interpelle, qui les protège, qui les garde, qu'il les en fait, qu réprimande quand il les faut, et surtout qu'il empêche de se conduire comme un homme animal, parce qu'il est doté de l'esprit du Seigneur. L'esprit de Dieu ne se trompe pas, Dieu ne tergiverse pas, Dieu est parfait et son esprit est parfait également, et ses enfants marchent dans la sainteté. Quoique la chair reste faible, mais toute personne qui est née d'en haut, qui est née de nouveau, marche dans la sainteté et ne peut plus revenir dans le monde. Pourquoi Il n'est pas né selon sa volonté, mais il est né par la force, tout-puissant, il est né par la force de l'esprit qui domine tous les esprits qui peuvent avoir. Il est au-dessus de toute puissance. Donc, toute personne qui est née de nouveau, il marche selon la volonté du Seigneur, il il ne peut bien plus dans la monde. Mmh. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que ceux-là qui, euh, qui ont bien commencé, apparemment, et à la fin, ou bien pendant leur marche, tu peux comprendre, ça, ils ont c'est que ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Bien sûr, oui. bien sûr, frère, bien sûr. Les Seigneurs ne se trompent pas. L'œuvre du Seigneur, du Seigneur est parfaite. Le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur pas, il n'est pas un être humain ni pour mentir ni pour se tromper. Donc son œuvre, son œuvre, elle est parfaite. Quand il, il ouais. décide de, de, de, de naître, tu nais de nouveau, tu voilà, tu, tu continues dans la marche. Quoi, quoi que la marche peut être dure, mais tu, tu, tu restes, tu restes dedans. Tu restes focus sur la marche et tu avances. Voilà. Donc tout le est presque un assoucan. Mais là, belcam question dans est comment dire. On plutôt que comment ce qui montent sa beauté image. image humaine, image physique. tout le monde a un concept qui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 ça dit, on peut pas dire que oh, no, no, hein, on a papa n'anga un cas là. Ça c'est mon ex-papa. ils est allé Ça dit le père qui est géniteur, il a vie donc il y a un y bébé a, y a moutou. Attique a pour du bon. Asa la mabé, asa la malamo, asa la as la moutou, asa na valeur que t'es na mis sur bateau. Asa papa nayo, asa maman nayo, donc on a quatre C'est pour dire que moutou oywa comme moi n'anzambé. Ça dit tu deviens enfant de Dieu. Ça dit tu deviens une nouvelle créature. Dou sur n'anzambé c'est abotio. C'est que a scellé de son esprit. Oh, Nzambé, ça Il sait tellement tout. Il est omnipotent, omniscient. Il peut rentrer dans la vie d'une personne et changer la vie. sans yo frère, il a dit, asika. a il dit, il a normal. Ça dit, pour bé ça dit, commis saleté comme l'apôtre Paul dira, tout ce que je je regardais, comme so donc à masanga au masanga ça dit ça me dit absolument rien. ça qui coureur de jupons que par ci par là et que tant au je motema au la créature normale et que ça l'a ce on ça quelque chose Prie mon frère, prie ma sur ta vie par rapport à cela puisque il n'y a personne qui a dit que et cest la nouvelle naissance implique que mutu penza pas de point A au point B. Donc, les gens ne sont pas les qui ont A. Alors, la ne même pas. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, on a frère des yasuka comme ça, quelques passages bibliques, puisque nous Émission, exemple en caractère évangélique. Je que bateau posé dans l'abysse, posé toujours l'habitude. de faire un tanga. même sous le versé aux huit temps au Tangi chapitre pas comprendre vraiment dans le contexte et le verset. Mais à chaque fin, il y a émission. Nous toujours liste il y comme ça chaque carnet un papier ou bien soit quelque part pour méditer plus tard oui ce que je peux rajouter en ce moment c'est voilà un, un conseil à, à, à tout enfant du Seigneur nous devons chercher à avoir une relation fusionnelle avec le Seigneur nous devons chercher à avoir l'intimité avec le Seigneur pourquoi quand on parle d'une naissance nouvelle, c'est-à-dire une naissance d'en haut. Alors aujourd'hui, on voit partout les dénominations, les églises soi-disant dénominationnelles, toutes ces églises-là sont ces églises qui sont nées de la terre. Pourquoi Ça porte des noms, la manne cachée, ainsi de suite. C'est des noms que les humains ont donnés. Alors la vraie église du Seigneur porte sa marque, Ça porte son... Euh, nous, en, en tant que vraie église, la vraie église du Seigneur porte les noms du Yeshua. Ça ne porte pas un nom qu'un être humain, un jour, il se réveille, il se dit, tiens, je mets des choses rouges et blancs, il fait à sa sauce, pour moi, ce n'est pas ça. Donc, on doit vraiment chercher à avoir une relation fusionnelle avec le Seigneur. Avoir une intimité avec soeurs surtout garder nos yeux fixés vers Yeshua, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui, il est, il est la lumière. Est pas, il n'est pas un prince la lumière. Il n'est pas la, une lumière à moitié. Il est la lumière éblouissante. C'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est le plus puissant en même temps. Donc, cherchons vraiment à avoir une relation fusionnelle avec Tessonnière, afin que nous puissions garder nos robes blanches et. Euh, pour pouvoir hériter les royaumes des cieux. Voilà, frère. Merci, euh, merci pour, la parole, pour la parole. Voilà, merci beaucoup aussi, mon frère Junior, pour notre temps de passer ensemble. Donc là, nous, nous terminons notre émission d'aujourd'hui avec. Euh, Quelques versets. a ça fait partie du concept. Il y a l'émission. Il to a des Il y Nous ne voulons pas ici faire une église virtuelle. Non, ce n'est pas ça. Donc nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu au moyen de... Internet. puisque a un moyen facile. Oui, quoi tendre, battu pe libanda, kuna. Mais chaque motubisika auzali. Soki omoni qui oza na battu bo, bo sangana na bangou. Pourquoi pas? Pourquoi pas partager ma cambo tout partager la bino? Soki omoni pe que y a d'autres choses ou ba questions. Je bakia, que nous numéro, nous sommes pas fait. nous sommes accessibles au fait. Beaucoup question, d'habitude. pour nous répondre, bino. Bon, passage biblique par rapport à la nouvelle naissance. Aujourd'hui, tout Jean Hein, par rapport à la nouvelle naissance, Tobi Jean 3, 3, Tobi que euh, Jean 3, 5 aussi, tu as donc euh, Jean 3.3 Jean 3, 3, 5, et puis t ossois, t ossois qui P, 2 Corinthiens 5, 17, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, tu vois déjà, et puis Galate 6, 15, car en, en Yeshua ou bien en Mashiach, ni il euh, n'y a euh, y au y a, en fait pas de... de des différences, c'est-à-dire par sa grâce, pour le il y a il a été fait, a il qui est au centre, il y a euh, donc la nouvelle naissance ou bien la vie éternelle. Et puis Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9, ils appellent plus que le but, car c'est par la grâce que vous avez, hein, que nous avons été sauvés euh, par les moyens de la foi. Et bon, on pour mutuami commis sater que ils aprennent une œuvre non non vie, c'est par la grâce y a et en bail que ils aprennent volontaire la volonté plus c'est à dire mon quoi yeshua volonté seulement yeshua yémutakoni dima on a ko yambabiso Ephésiens 2 8 à 9 et puis tout le bas qui pardon verset dans Titre chapitre 3 verset 5 euh, donc il nous a sauvé non à cause de, donc des œuvres des, des justices euh, que nous aurions faites mais selon la, sa miséricorde, donc euh, par euh, le baptême de la euh, régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà l'article 3, verset 5. Et puis, pour nous, que ça, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. « Vous qui êtes nés donc, de nouveau, non d'une sémence incorruptible, euh, mais d'une sémence incorruptible par la parole vivante et, per, et, et permanente de Dieu. » Donc je pense qu'il y a quelques passages, je les peut-être oubliés, mais tout Juana, donc là exemple là, pour que les billets puissent beaucoup continuer, n'est-ce pas, pour croître. Euh, donc on euh, a Molimo et puis tant besoin qu'on labo, comprendre comme sous que non, Nzambe a co utilisé bien sous Makasi par rapport à Moussa, on a écouté vraiment. Le seigneur avait dit que la moisson est grande y a peu d'ouvrir. Mais avant au Côte d'Ivoire, il y a puis, euh, que autres, quoi, là, bo, la moisson, euh, il faut Nzambe du maïs puisqu'il y a des colons moisson, à sautent donc jour nous sommes de sur il y a peut être la nouvelle chance par rapport à la vie jamais été question si je vous la première émission. merci pour la participation Voilà alors tu à la prochaine. Bye bye.